Nous avons cinq patients qui ont l'hépatite A. Ah, L'une des patientes a aussi l'hépatite C. Elle a eu un bébé il y a cinq quelques mois et elle l'a tout de suite fait adopter. Mmh. les parents adoptifs sont venus faire passer des tests à la petite. Tenez-moi au courant si le nombre de malades devait augmenter. Ah, autre chose. Peter Kalmik a appelé. Le comité vous demande à l'étage. Oui, je sais, ça attendra. J'y plus tard. Et euh, vous êtes allé voir Bort Non, mais. C'est difficile, pouvez-vous placer le cathéter Attendez une seconde. J'y vais. Je le cathéter, il est en position. J'applique la première moitié du patch, je voudrais qu'il vous touche. Si vous travaillez à la botte, vous ne pouvez pas passer correctement la deuxième moitié du patch. Il faudra ouvrir le cœur davantage pour le départ de la page, c'est possiblement un délit. Et si on prenait un Paragoscop ici, ça nous permettrait de voir si le patch est posé au bon endroit. Oui. oui, je vois. C'est bon. Je mets le patch en position et je le pose. Je défais le ventriculaire et le rayon. Bienvenue pour mon petit. Quand t'as perfusion, ça devrait te faire du bien. Ton cœur est attention tension. Désolée, Est ce que j'ai fait, je t'ai menti en place. Je te demande pardon. Ne T'inquiète pas pour ça. C'est rien, je reviendrai. D'accord Émilie voilà. va pouvoir monter à l'étage. D'accord. Quand elle sera guérie, tu devrais aller voir le docteur Charles. On verra. Tu veux que je la mette à la porte Elle a besoin d'aide et d'un suivi. Et on laisse quelqu'un s'occuper à notre place. C'est ce que j'ai toujours fait, alors. Mais aujourd'hui, c'est... Okay. Docteur Charles Vous savez... Et le docteur Priy, ça vient de m'emmener en balade. Dès que <rire> je l'ai ramené, je vous prendre des visites. M. Charles, que devriez-vous de nous raccompagner à mes quartiers Qu'elle soit tournée vers son quartier. Euh, d'accord. Hein? Merci, Dr. Hughes. Ah, Sarah m'a parlé d'une femme dans son groupe de soutien, dont le mari a eu une grève du cœur d'après elle. Ça la métamorphosée. Ah oh, oui Oui, je suis allée sur Internet. Eh bien... Selon des sources non confirmées, un grand nombre de receveurs de greffe auraient manifesté des modifications de la personnalité. assez radicales. Oui, les mots non confirmés étant à retenir, je vous assure. Il y a d'ailleurs un thème pour ça, c'est ça La mémoire, cellulaire. de l'air, vous c'est la que Les souvenirs seraient stockés dans les neurones des organes transplantés. Ça pourrait sans doute expliquer pourquoi les receveurs adoptent les goûts et les idées, les préférences. Les habitudes et même les rêves d'honneur d'organe. Attends, excusez Votre trouble de, de la personnalité antisociale ne va pas disparaître après une transplantation. Ça se passe dans votre tête, pas dans votre cœur. Belinda, vous pouvez raccompagner M. Hugo à sa chambre Il a bien profité de sa balade. Oui, docteur. En tout cas, Sarah, son verre, possible. À moins qu'elle aussi elle ne soit qu'une petite truche sur cerveau. Ah, Un hum. dernier. Euh, oui, monsieur Cogné, ici le docteur Charles, on s'est parlé ce matin. Je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté que je vienne. Ça va m'avancer dans mes recherches et m'aider à faire une idée précise des personnes qui m'ont On pensait que tout le monde avait oublié notre fille. Alors ça fait plaisir de parler de vous, On a laissé sa chambre telle qu'elle, rien n'a bougé depuis sa disparition. Cette photo a été prise était entre sa première et sa deuxième année de fac. Elle était en fac de sciences à Madison, c'est ça Elle avait choisi l'option astronomie.